reste à faire une petite fleur moi j'ai fait ici une fleur à cinq pétales on va faire une une, une une petite rapidement donc je prends mon fil je fais un nœud, mon nœud, voilà et c'est trop long On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens dans la maille, la, la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Je m'introduis dans la première et je fais une maille coulée. Je prends le fil, ce bout de fil avec moi maintenant. Je fais une maille en l'air. Et je m'introduis dans le cercle pour faire des mailles serrées. Je vais faire 12 mailles serrées. Voilà, une. Marquez votre maille, première maille. Mettez le marqueur. Okay. Donc, j'ai fait déjà une maille, J'ai marqué, je l'ai marquée. Je Deuxième, ainsi de suite jusqu'à 12 mailles. J'ai fait ma dernière maille, j'enlève le marqueur, regardez, il y a la petite maille qu'on avait fait au, dé euh, au début, la petite maille en l'air, non, je, je vais m'introduire dans la maille serrée qu'on a fait au début, sur ces, les brins de cette maille, et je vais faire la maille coulée. Après, je vais faire une maille serrée dans la même maille, dans la première. Voilà, j'ai fait une maille serrée, je vais faire deux mailles en l'air, je prends le fil deux fois et je vais m'introduire dans la maille suivante et faire des doubles brides. Le fil il est trop épais pour moi, donc je vais faire quatre doubles brides dans la même maille. Pardon. Donc, je prends le fil après deux fois, je m'introduis dans la maille suivante et je vais faire... Une double bride je laisse tomber les deux premières et les deux les deux suivantes et je garde deux boucles sur le crochet ensuite je fais deux fois le tour du fil sur le crochet et je m'introduis au même endroit pour commencer une deuxième double bride ensuite deux fois et je m'introduis dans le même dans la même maille faire une autre et ensuite encore une fois et je fais notre double bride si vous avez un fil fin mettez en cinq mettez en faites en cinq double bride une fois arrivé à avoir cinq boucles sur le crochet je prends le fil et je les fais sortir ensemble après je vais faire une deux trois mailles en l'air et dans la maille suivante pas celle où j'ai travaillé celle qui suit je m'introduis et je fais une maille serrée voilà, vous avez votre première pétale. Ensuite, après avoir fait la maille serrée, je vais faire une, deux mailles en l'air, et je prends le fil deux fois sur le crochet, je m'introduis dans la maille suivante, et je vais commencer à faire mes doubles brides, comme j'ai fait pour l'autre. Donc, je continue, je fais, moi j'ai le fil épais, donc je fais que quatre doubles brides, incomplètes, hein. regardez, on ne sort pas toutes les, les boucles du crochet, on garde les dernières. Donc là j'ai fait j'ai fait trois, et je vais faire la, la dernière. Donc j'introduis le crochet, je laisse tomber les deux et je laisse tomber les deux suivantes et je garde une. Donc maintenant j'ai cinq boucles sur le crochet, je prends le fil et je les laisse tomber en une fois. Voilà ma deuxième pétale. Maintenant je vais faire trois mailles en l'air. Et je vais aller dans la maille suivante faire une maille serrée. Voilà. Continuez continuez comme ça, comme j'ai fait pour ces deux pétales-là. Et on se verra à la fin. Après avoir fait la maille serrée, vous faites deux mailles en l'air. Et dans celle-là, dans la, la maille suivante, vous faites vos, vos, euh, vos doubles brides. Et dans celle-là, la maille serrée et les doubles brides ici. Hein, de suite, on se retrouvera après avoir fait cinq pétales. Voilà, j'ai fait cinq autres pétales, donc j'ai au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pétales. Et j'arrive ici, donc dans cette maille, je vais faire une maille serrée. Dans la dernière, ici à la base de la première, je fais une maille serrée, et puis sur les mailles en l'air, ici sur la maille serrée, du début, de tout au début, je vais faire une maille coulée. Et puis, vous coupez votre fil et voilà votre fleur terminée. Vous cachez ce bout de fil, on cache les bouts de fil hein? et après, vous allez coudre, remarque, chercher le point de départ, ah, ici, voilà, ici, donc, et vous mettez votre fleur, voilà. Notre, notre beret notre est terminé maintenant. Regardez, je vais mesurer combien j'ai fait. On le Fini. Il fait, pour moi, il fait 26 et demi. Il fait 27 cm. Je vais vous laisser le, ce tableau. Une fois terminé le beret, normalement, pour la femme, il doit être entre 26 à 30 cm. Le nôtre là, il fait 27 cm. Donc, le béret, 26 à 30 cm pour quand il est destiné à une femme. Pour l'homme, euh, si, pas avec ce point, avec un autre point, donc entre 28 et 30. Et pour les enfants, 17 à 17 ans, excusez-moi pour ce grimbouillage-là, c'est 25-27 cm. Et pour la, euh, les tailles 3 à 10 ans, 24 et demi-25. Si vous travaillez pour 1 à 3 ans, 23 et demi-24 cm. Pour moi, c'est un petit peu moins. Voilà. Euh, notre vidéo maintenant est terminée. Je vais essayer de faire un petit snood avec ce point-là. Et no le snood-là, qu'on avait fait avec ce, ce point, avec ce j'appelle ma côte anglaise au crochet. Donc, le snood, ça se marie avec ce point-là qu'on avait fait. Donc, je vais laisser ce bonnet avec ce snood-là. Et celui-là, je vais essayer de faire un petit snood. Avec ce point-là, c'est très facile. Hein, vous faites comme on avait fait pour, euh, vous faites euh, une chaînette que vous, que vous allez fermer et vous, vous travaillez en rang le point. C'est très facile. Donc, je vais coudre ça, ça sur le bonnet et notre vidéo sera terminée pour cette fois. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Incha'Allah. E